Et on commence tout de suite avec une première question de Nicolas. Nicolas qui nous dit comment optimiser au mieux son profil pour déclencher plus de réactions et de réponses bah, Je crois Nicolas que tu n'étais pas là pendant tout ce live, <rire> parce que c'est tout l'objet. Alors Nicolas, je vais quand même te redonner, je vais faire un petit récap, mais tu auras beaucoup plus de détails dans tout ce que je viens de dire avant. Euh, et puis, tu pourras retrouver le replay début janvier, surtout euh, avec, euh, si tu veux te, te remettre dans le bain. Mais si tu es arrivé un petit peu tard sur, sur ce live, euh, l'optimiser pour déclencher plus de réactions. Alors, je vais surtout rebondir sur la fin de, de, de ton message. Déclencher des réactions, ton objectif. Donc, quand même, merci Nicolas pour ta question, mais ça va me permettre de dire quelque chose de très important, <rire> au-delà du, du sens même de ta question. Ton objectif, quand tu crées ton profil, ça ne doit pas être un objectif stratégique. Ce n'est pas, je veux montrer telle chose de moi, je veux écrire telle chose pour provoquer une réaction. Parce que là, on est dans quoi On est dans tout sauf ce que je prône, c'est-à-dire dans... Euh, on est dans tout sauf euh, une démarche authentique dans la rencontre. Encore une fois, ce n'est pas ton intérêt de déclencher pour déclencher. Ce n'est pas ton intérêt de masquer qui tu es ou de montrer des choses qui ne sont pas exactement soi ou, ou d'avoir un certain discours parce que tu imagines que ça pourrait plaire. Euh, ce n'est pas ça l'idée. Donc, si on enlève tout ça, <rire> je te conseille de le faire, du coup, on se ressente sur ce qui va te permettre d'optimiser au mieux ton profil. Bah, C'est tout ce que je t'ai dit avant. C'est ton choix de photo. C'est le descriptif. C'est de mettre ta voix si tu l'as pas encore fait. Je ne sais pas si tu l'as fait sur ton profil. Maintenant, tu as cette option-là. Euh, C'est toutes ces choses qui vont finalement faire transpirer, faire ressentir un bout de toi. Évidemment, tu ne vas pas être exhaustif, mais on va commencer à sentir qui tu es. On va commencer à se faire une idée. Et là, ce que je veux te dire, c'est que les personnes qui doivent être attirées par toi vont l'être. Et ce n'est pas en mettant des masques ou en voulant se cacher ou en voulant être stratégique que ça sera le cas. Mais pour autant, il faut aussi que tu acceptes, Nicolas, que tout le monde ne peut pas être attiré par toi. Tout comme tu ne peux pas être attiré par tout le monde et que ce n'est pas grave et que ça ne veut rien dire de toi. Mais je t'assure que si vraiment tu prends déjà soin à faire ton profil, et ça c'est ce que je t'ai proposé dans ce live, et puis tu as d'autres replays aussi sur, sur le sujet, et si tu es authentique dans ton profil, il bah, y aura des personnes qui seront de manière authentique aussi attirées par toi. Ensuite, on a Pat. Est-il bon de reprendre contact avec son premier amour après une séparation Que faut-il en attendre Comment ne pas reproduire un échec amour Alors là, il y, y a trois questions. Là, là aussi, je pourrais faire une thèse. Hein. Euh, ça serait un très bon sujet d'ailleurs pour un, pour un prochain live coaching. Euh, Est-il bon de reprendre contact avec son premier amour après une séparation Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre pour autant. Est-ce que la séparation, c'est pas avec ce premier amour C'est n'est pas ce qu'on est en train de se dire, je pense. Je pense que tu t'es séparé de quelqu'un d'autre et que là, tu es en train de repenser à ton premier amour. Alors, il n'y a pas une vérité absolue, évidemment. Moi, je veux juste te proposer des pistes de réflexion pour que tu saches exactement où tu en es. En fait, parfois, quand on et même souvent, quand on se sépare, bah, on, on est pris d'une peur, la peur du vide. La peur d'être seule, la peur de ne pas retrouver quelqu'un ou de ne pas rencontrer l'amour, etc. Et dans cette période de peur, on a tendance à recycler. Pardon pour le mot, c'est absolument moche ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire quoi Que je pense qu'on a tous suite tendance, à un moment ou à un autre, quand on, on s'est séparé, et surtout quand on ne l'a pas choisi, de repenser, en fait, de voir un peu ce qu'on croit être la facilité. C'est-à-dire qu'on repense aux ex en, en croyant, et c'est souvent inconscient, que ça serait plus facile et que du coup, ça nous donnerait accès à quelque chose qui se passerait dans notre vie amoureuse. Euh, donc, si c'est dans ce sens-là que tu poses la question, et peut-être que là, je suis en train de te le mettre en conscience, si c'est parce que tu es dans cette période un peu fragilisée, bah, quel serait l'intérêt si vraiment bah, y a cette histoire c'est fini et qu'il n'y a pas vraiment de raison dans ton ressenti, de reprendre contact. Si en revanche, qui t'anime, c'est plus de la curiosité de savoir ce que cette personne est devenue. Euh, c'est plus finalement qu'il y a eu des très belles choses qui ont été vécues là-dedans et avec cette conscience que bah, des années après, ça serait peut-être différent. Donc, je ne veux pas que tu te crées des attentes pour avoir des exceptions, mais que tu es plus dans cette curiosité de dire « Tiens, ça serait sympa de voir ce qu'est devenue cette personne. Sans trop d'attentes, alors oui, pourquoi pas ?» Euh, je vais essayer de répondre à la suite, même si je voudrais prendre plein de questions des autres aussi, mais je vais répondre à la suite de tes questions, Pat. Que faut-il en attendre bah, Je crois que j'ai commencé à y répondre. Rien. C'est surtout important que tu n'en attends de rien euh, et de voir ce qui s'y passe, comme une rencontre avec quelqu'un que tu ne connaîtrais pas, d'ailleurs. Et comment ne pas reproduire un échec amoureux Alors ça, la, la question, elle mériterait évidemment que je la développe beaucoup plus en étant justement dans cette prise de conscience et en étant dans ce recul sur toi-même, sur ce qui s'est joué dans ta relation, dans tes relations précédentes. Quelles peurs se sont exprimées quels comportement Quelles réactions tu avais Dans quelles émotions tu étais Et comment ça te faisait réagir etc., C'est-à-dire etc. faire un véritable bilan amoureux euh, pour justement te rendre compte de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Si tu te rends compte qu'il y a des schémas répétitifs, par exemple, si tu te rends compte qu'il y a des choses qui se jouent euh, que tu arrives tu as du mal à, à maîtriser, qu'il y, qu y a des comportements finalement qui ne sont pas tout à fait opportun, là, ça mérite d'être un petit peu accompagné, tu vois, par un coach ou, ou autre, pour pouvoir avancer là-dessus, parce que la meilleure façon euh, de ne pas reproduire un échec amoureux, c'est de pouvoir travailler sur le fond. Sur le fond, ça veut dire euh, de pouvoir changer des modes de fonctionnement euh, qui n'auront du coup plus les mêmes conséquences que ça a pu avoir avant. Tu vois. Et ça, pour ça, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Je ne suis pas en train de te dire une thérapie qui prend des années, ce n'est pas du tout ça que je te dis, mais, mais un petit coup de pouce pour te permettre de te rendre compte et d'activer d'autres fonctionnements. Et quelque part, bah, ce coup de pouce, tu l'as aussi avec les live coachings. Et, et du coup, je te proposerai évidemment, après avoir fait le bilan que je t'ai proposé juste avant, euh, je te proposerai bah, d'assister au prochain live coaching qu'on fera euh, l'année prochaine, du coup. Euh, ensuite, nous avons Pandarou. J'adore le pseudo, qui nous dit « Bonjour, j'adore écouter de la musique classique. Bien souvent, ce style est vu comme arriéré par les gens de mon âge, 35 ans. Comment le mettre en valeur dans mon profil ?» Alors déjà, franchement, euh, quel manque d'ouverture de la part des personnes qui trouvent ça comme arriéré. Tu vois? Euh, moi, je crois que c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ta question parce que quelque part, je sens que tu as envie de rester connecté à ce qui te plaît et que tu as envie de le communiquer, malgré les remarques que tu as pu avoir de certaines personnes. Et ça, je trouve que c'est génial parce que, encore une fois, euh, l'amour et la rencontre amoureuse, elle se fait à partir de deux individus dans ce qu'ils sont. Et si la musique classique, ça fait vraiment partie de ton univers, si c'est quelque chose qui est important pour toi, ce n'est pas parce que tu as eu des remarques que tu devrais le cacher. Bien au contraire, tu vois, tu laisses les remarques de côté et surtout, tu continues à, à, à le vivre et à le transmettre. Alors, comment le mettre en valeur dans ton profil bah Justement, la meilleure façon de le mettre en valeur, ça va être par ce que ça te procure. Tu vois Et là, tout de suite, tu es en train de créer une connexion émotionnelle. Parce que si tu mets en avant ce que ça te procure, ce que ça te fait vivre, ce que ça te fait ressentir, ce que ça te fait peut-être voyager, j'en sais rien, tout ce que ça peut te faire, ça c'est toi qui as la réponse, Bah, non seulement tu ouvres une porte, c'est-à-dire que la personne peut-être qu'elle-même, elle n'est pas intéressée ou ça ne lui plaît pas la musique classique, mais peu importe, ce qui est le plus important dans le message que tu vas faire passer, c'est ce qui se cache derrière ton, ton attrait pour la musique classique. Et ça, c'est une connexion directe qui peut se faire émotionnellement à l'autre, quels que soient ses goûts musicaux. Donc moi, je l'orienterai vraiment comme ça, parce que c'est là que tu pourrais créer quelque chose. Et je pense que si tu l'orientes comme ça, tu n'auras plus du tout de remarques, enfin j'espère en tout cas. Euh, et en tout cas, tu auras de meilleures chances de, de, de pouvoir faire passer le vrai message qu'il y a derrière « j'aime la musique classique ». Super question. Ça vaut évidemment, j'en profite pour dire à tous ceux qui regardent, ça vaut évidemment pour d'autres choses que la musique classique. Hein. Tout ce qui a trait à vos goûts, à des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous passionnent, essayez de mettre en avant ce que ça vous procure et ce qu'il y a derrière. Et là, vous allez connecter avec l'autre. Et, et de le faire dès votre profil, évidemment. Bérénice, comment faire si l'idée du couple est devenue angoissante oui. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup et, et, et bravo à toi de, de t'autoriser à, à t'en rendre compte parce que c'est déjà, la prise de conscience est déjà importante pour la, la résolution de tout ça. Elle est devenue angoissante. Il faut que tu comprennes pourquoi elle est devenue angoissante. Elle est devenue angoissante parce qu'il y a des peurs et parce qu'il y a des croyances. Et souvent, il y a des peurs parce que ton histoire, passée ou même présente ou actuelle, t'a fait des choses, c'est-à-dire que tu as mal vécu certaines choses et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de faire ce que j'appelle vivre avec le rétro, avec le rétroviseur. Tu es en train de projeter sur le présent et le futur ce que tu as vécu dans ton passé. Et c'est pour ça que tu es angoissé. En fait, tu n'es pas angoissé en tant que tel par le par la rencontre. Tu es angoissé par la rencontre au regard de ce que tu as déjà vécu. Et pour ça, moi, je vais te donner une première piste, même s'il y a plein de façons de le travailler, mais la première piste, c'est que vraiment d'être très inconscient que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le passé, que qui tu es aujourd'hui n'est pas toi du passé, que les personnes que tu vas rencontrer, que les hommes que tu vas rencontrer ne sont pas euh, machin ou truc du passé. Okay. C'est important que tu te détaches, qu'il y ait une espèce de distanciation entre ton passé et ton présent parce que sinon tu mélanges tout et tu projettes tout le poids de ce que tu as vécu, peut-être de tristesse, peut-être de souffrance, de ton passé sur le présent. Et la source de ton angoisse, elle est là. À partir du moment où tu détaches ton présent de ton passé, il n'y a plus de raison d'être angoissé parce que tout est nouveau, tout est source de renouvellement et ton champ de possible, ce n'est plus du tout le même c'est une première piste. Hein. En général, il y a un peu plus de, de travail à faire là-dessus. Mais déjà, moi j'aime y aller étape par étape. Déjà commence par faire ça. Tu vas voir que ça va déjà chut, faire baisser la pression et ça va faire baisser le niveau d'angoisse. Ensuite, on a Sylvain qui nous dit « Comment faire pour ne pas être stressé au premier rendez-vous » Ah, Alors, comment faire Déjà, je veux te dire qu'être un peu stressé au premier rendez-vous n'est pas grave. Tu vois, tout le monde est, enfin où la plupart des gens sont un peu stressés au premier rendez-vous et ce n'est pas quelque chose que tu dois absolument cacher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de rédhibitoire ou de répulsif au fait d'être un peu stressé ou d'être un peu gêné ou d'être un peu timide à un premier rendez-vous. Donc déjà, ne sois pas dans cette quête d'absolu de dire « moi, je veux aller à mes rendez-vous sans aucun stress ». Non, la plupart ressentent un petit quelque chose, donc ça, c'est pas grave, OK euh, Je vais quand même te donner une perspective qui, normalement, devrait faire baisser ton niveau de stress. Non, je vais t'en donner plusieurs d'ailleurs. Euh, soyons généreux ce soir. La première, c'est que tu vas avoir conscience et te dire, et c'est la vérité, que potentiellement la personne en face de toi, elle est aussi stressée que toi. Tu vois Donc, il y, y a quelque chose, il y a ce truc en commun et que je trouve plutôt mignon, tu vois, qui est que ces deux personnes qui vont se rencontrer pour la première fois, bah, elles ont un petit truc là, ça, ça peut pas forcément être du gros stress, mais en tout cas, à minima, une petite appréhension. Tu vois Donc déjà, tu n'es pas tout seul dans le bateau, vous êtes en général deux dans le bateau. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que tu n'as pas d'enjeu. Sylvain, tu n'as pas d'enjeu à cette rencontre. Pourquoi on est stressé On est stressé parce qu'on a l'impression qu'on joue notre vie. Tu ne joues pas ta vie sur telle ou telle rencontre. Tu vois, tu es dans une démarche de rencontre, une démarche globale, démarche dans laquelle bah, tu vas être amené certainement à rencontrer plusieurs personnes. Le but, c'est que tu avances sur ton chemin de la rencontre et ton chemin de l'amour. Ce n'est pas que ça se fasse avec telle personne en particulier, tu vois. Donc, détends-toi. Il n'y a pas d'enjeu spécifique à telle personne. Et pourquoi il n'y a pas d'enjeu Parce que, je reviens à ce que je commençais à dire tout à l'heure, parce que la personne, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas jouer ta vie avec une illustre inconnue. Même si tu as eu des échanges, même si potentiellement tu l'as eu au téléphone, ça reste quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas, euh, Sylvain, avoir peur de perdre, parce que c'est ça qui se passe dans, dans le stress aussi. Tu ne peux pas avoir peur de perdre quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas grave si ça n'aboutit pas à quelque chose avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ce qui est important, c'est ta démarche globale de rencontre. Et si tu es dans la bonne démarche, si tu appliques les conseils, si tu t es vraiment dans cet état d'esprit, etc., tu vas rencontrer quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément la première personne que tu, avec qui tu vas avoir un rendez-vous. Didier qui nous dit « Bonsoir. Il est difficile de se positionner dans le jeu de la séduction lorsqu'on est resté longtemps, voire très longtemps avec la même personne. Je parle de 30 ans et qu'on se retrouve sur un marché, un peu incompréhensible, car nouveau pour moi. Et pour faire plus clair, je ne sais pas si je peux encore plaire à quelqu'un ou pas. Ok. Ça, je l'ai beaucoup retrouvé, effectivement, euh, c'est une super question que tu poses là. Je l'ai beaucoup retrouvé chez des personnes qui ont été mariées un certain temps, Alors, pas forcément 30 ans d'ailleurs, hein. moi j'ai ce type de, de remarque de personnes, parfois qui sont assez 10 ans, euh, mariées ou avec quelqu'un, etc. Bref, qui ne sont plus dans cette démarche de dating, qui ne sont plus dans cette démarche de, de rencontre. Alors, ce que je voudrais te dire déjà, je vais commencer par la fin de ta question. La première chose, c'est que c'est pas parce que tu n'as plus été sur le marché, entre guillemets, pendant longtemps que tu peux plus plaire. L'un n'a aucun rapport avec l'autre. Okay le fait de plaire, ça repose sur quoi Le fait de plaire, ça repose sur qui tu es. Ça repose sur ton ouverture. Ça repose sur ton envie. Ça repose sur ce que tu dégages. Ça repose sur ton état d'esprit. Ça repose sur tout un tas de paramètres. Donc... Le fait que tu aies été en couple ou marié et que tu n'aies pas été dans une démarche de rencontre n'enlève rien à toutes tes ressources pour plaire à l'autre. Ça, c'est la première chose. Je voulais vraiment te rassurer là-dessus. La deuxième chose, c'est que, en gros, je reformule ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est « je ne sais plus faire ». C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, en fait, moi, j'ai envie de te dire, c'est comme le vélo. Donc, oui, peut-être que tu as l'impression que tu es un petit peu rouillé au départ, mais en fait, les fondamentaux, de ce qui va faire une rencontre, ils sont là en toi. Il n'y a pas une technique particulière. En fait, croire qu'on ne saurait plus faire, c'est si on croit qu'il y a une technique. D'ailleurs, les, les, les mots que tu utilises, tu vois, sur le jeu de la séduction, etc., me laisseraient un peu penser que tu vois les choses comme ça. Alors, moi, je vais te faire un petit update, justement, <rire> de, de, de ce qui va faire une rencontre euh, qui va pouvoir aboutir à quelque chose. Bah, le jeu de la séduction, il ne se situe pas dans une stratégie ou dans une technique toute faite. C'est quoi le jeu de la séduction Le jeu de la séduction, c'est « Je te laisse découvrir petit à petit qui je suis et je suis en train de marcher pour découvrir qui tu es. » Ça, c'est un jeu qui est très sain, c'est un jeu qui est très sympathique. Et la façon de le faire, c'est que je le fais avec légèreté, je le fais avec humour, je le fais sans vouloir aller trop vite, euh, je le fais pas à pas, euh, pas, de, pas, de, pas de loup, j'ai envie de te dire parce que cette démarche de séduction, la démarche de séduction, elle est encore une fois dans « je prends mon temps », elle est dans « je te titille », elle est dans tout ça. Et là, tu vas me dire « je ne sais plus faire ». Mais ça, ce n'est pas vrai. Tu crois que tu ne sais pas faire, mais en fait, tout le monde sait faire. C'est juste que parfois, on croit que ça serait autre chose ou parfois, on, on croit justement qu'on ne sait pas faire et on se bloque tout seul. Donc du coup, moi, ce que je vais te proposer, c'est de te mettre dans cette démarche, finalement, la démarche qui y a derrière tout ça, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la curiosité. Je rends la personne curieuse, c'est-à-dire que je dévoile des choses petit à petit de moi, je fais en sorte qu'elle me connaisse un peu plus et j'ai la curiosité de l'autre, c'est-à-dire que petit à petit, je sens que l'autre s'ouvre et j'avance pour la découvrir, je lui montre ce qui me plaît dans cette découverte et c'est ça le jeu de la séduction, en fait. Ce n'est pas sorcier, c'est rien d'autre que ça, tu vois. Et moi, j'ai envie aussi que tu t'enlèves te la pression et tu t'enlèves le jugement que tu peux avoir vis-à-vis -vis de toi. Si au départ, tu te sens un petit peu maladroit, etc., ce n'est pas grave. Encore une fois, on est sur des sujets où tout le monde est toujours un peu stressé. Tout le monde peut être un peu maladroit, et c'est pas rédhibitoire. Donc, vas-y Prends ton expérience, quelque part, et ton expérience, elle n'est pas tant sur de la technique, c'est ce que je disais, que plutôt sur le fait de te sentir à l'aise et avance pas à pas. Ça va bien se passer, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu particulier. Il y a plutôt cet enjeu de t'ouvrir, d'être curieux, euh, de, de pouvoir, encore une fois, titiller un peu la personne. Tu peux lui, lui, lui faire un peu d'humour, tu peux, tu peux être très spontané dans ce que tu réponds, etc. Et tu vas t'ajuster au fur et à mesure. Donc... Euh, pas de panique et, et, et c'est très bien de se remettre en salle et de vouloir te rouvrir à l'amour après être resté longtemps avec quelqu'un. On a ensuite Alexis qui nous dit « Rencontrer une femme vivant à l'étranger est-il une bonne idée si on était très déçu dans le passé ?» Personne pas sérieuse. Alors Alexis, moi j'aimerais bien que tu me dises le lien que tu fais, parce qu'apparemment pour toi il y en a un, mais est, il n'est pas du tout évident pour moi, entre le fait de, de, de rencontrer une personne à l'étranger et le fait... De rencontrer une personne pas sérieuse. Moi, j'ai l'impression que tu fais un cours. Si, à moins que tu fasses l'amalgame, parce que la personne pas sérieuse dont tu parles, tu l'aurais rencontrée, elle serait une personne à l'étranger. Peut-être que c'est ça le lien que tu fais. Mais quoi qu'il en soit, là, je vais tout de suite te dire quelque chose qui va te remettre dans quelque chose de plus juste. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rapport. Et même si tu l'avais déjà vécu, c'est un petit peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu l'aurais vécu que ça se rejouait aujourd'hui. La personne est différente de la personne que tu as rencontrée avant. Donc, quelque part, ne fais pas un procès d'intention à quelqu'un que tu ne connais pas parce que la situation potentiellement te rappellerait une situation que tu as déjà rencontrée. OK Donc, pour moi, la question de la personne à l'étranger, c'est pas une question d'être sérieux ou pas. La question de la personne à l'étranger, c'est la question de bah, comment tu imagines euh, la, la vie que tu voudrais avoir et la rencontre et la relation amoureuse que tu voudrais avoir. Moi, j'ai tendance à dire, c'est mon, euh, euh, mon côté romantique, j'ai tendance à dire que euh, bah, l'amour, ça n'a pas de kilomètres et ça n'a pas de frontières. C'est-à-dire que je le dis surtout à des personnes qui sont en train de me dire, et, et parfois ça fait partie des, des questions qu'on nous pose, moi je voudrais rencontrer quelqu'un qui habite à 5 km, par exemple. Ben non. Là, je dis euh, peut-être que l'amour, que, que la, la belle relation que tu vas pouvoir avoir, elle est peut-être à 10 ou elle est peut-être à 100, elle est peut-être même à 300. Donc, moi, j'ai tendance à ouvrir cette porte. Maintenant, tu me dis une personne qui, qui vit à l'étranger. Si la personne, elle vit à l'étranger, genre euh, en Australie et que la personne, elle n'a aucune envie de, de changer de pays et que toi, tu n'as aucune envie d'aller en Australie, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, tu vois. Donc, je ne sais pas exactement de quelle situation on parle, mais en tout cas, pour moi, la distance géographique ne peut pas être un, un critère en tant que tel. Sauf si vraiment, on est dans des proportions qui, qui sont compliquées et qui paraissent sur le papier euh, un petit peu euh, inconcevables. Donc, moi, ce que je voudrais, parce que je sens de la peur chez toi, Alexis, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, tu ne sois pas dans cette méfiance liée à tes déceptions passées et surtout, que tu ne fasses pas d'amalgame ou de raccourci entre vivre à l'étranger égale pas sérieux ou autre chose égale pas engagé, etc. etc. Ok. Ensuite, on a Xavier qui nous dit « Comment prendre confiance en soi pour aborder une femme lorsque l'on est timide ?» Alors Xavier, la timidité, je voudrais vraiment faire passer ce message et puis tu ne dois certainement pas être le seul à être timide ou à se sentir timide en tout cas qui nous suit ce soir. Ce n'est pas une tare. La timidité, ce n'est pas quelque chose de répulsif, ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelque chose qui empêche de rencontrer l'amour. Pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que parfois, en se mettant des étiquettes et en croyant que c'est vraiment problématique, on se coupe des opportunités et on s'auto-sabote. Donc, déjà, je veux poser le décor, ok C'est pas un problème que tu sois timide. Pas confiance en toi, tu sais, beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux et, et quelque part, tu dois pas croire non plus que ça va t'empêcher de rencontrer l'amour. En revanche, ça peut se travailler. En revanche, tu peux avancer sur le sujet et je te propose évidemment et je te conseille de, de le faire parce que bah, la conscience, et quelque chose, malgré tout, d'attirant. La confiance permet d'ouvrir des portes plutôt que les fermer. La confiance permet d'avoir un élan et de s'autoriser à le concrétiser plutôt que de rester dans son coin. C'est surtout là où ça se joue, en fait. Ce n'est pas tant le fait d'être timide, c'est le fait que le manque de confiance nous empêche d'agir. Tu vois, c'est plutôt là. Et donc, moi, mon meilleur conseil par rapport à ça, c'est vraiment d'y aller pas à pas. C'est-à-dire de toi-même de te mettre en étant dans la progressivité de tes pas, dans une situation où tu vas te sentir en confiance. C'est-à-dire que chaque pas pourra être fait parce que tu te sens un peu plus en confiance. Okay Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas pouvoir faire toutes les étapes de la rencontre amoureuse, dès le like, dès le chat, effectivement, en ayant bien conscience que tu n'es pas dans un enjeu de ta vie à chaque fois que tu likes quelqu'un ou à chaque fois que, euh, que tu vas échanger avec quelqu'un, et quelque part, te montrer tel que tu es. C'est-à-dire que tu peux tout à fait dire, si tu commences à échanger avec quelqu'un, tout à fait dire que toi, voilà... Tu, tu, tu, ta, ta, ta spontanéité, ton, ton élan, etc. C'est des choses qui se construisent avec le temps, en même temps que tu apprends à rencontrer la personne. Il n'y a rien de mal à ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose de répulsif, tu vois. Donc, je crois qu'il ne faut pas essayer de le cacher ou d'adopter peut-être euh, des attitudes qui seraient contre-nature pour toi parce que tu crois que c'est ça qu'il faudrait faire. Et là, ça risquerait de faire flop. flop. Moi, je te conseille vraiment d'être plutôt dans quelque chose, encore une fois, d'assez authentique de ne pas cacher que bah, les choses, les, les élans, les choses comme ça, ça, ça va venir petit à petit, que toi, tu es dans une démarche vraiment d'apprendre à découvrir et c'est ce que tu vas faire. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir avancer strictement à ton rythme. Je te renvoie, Xavier, parce que euh, j'ai fait tout un live coaching. Donc, il y a tout un replay sur le sujet de la confiance. Donc, je t'engage vraiment à aller retrouver euh, ça dans les archives qui sont toujours en ligne euh, de Mythique sur, euh, sur les replays. Euh, ensuite... On a Smile qui nous pose une question et je crois les amis que c'est la dernière question qui nous dit « Comment rencontrer la bonne personne du premier coup Merci. » Alors, bah, on, va, on va finir en beauté avec cette question parce que, euh, parce que là, euh, tu ne vas certainement pas rencontrer la bonne personne du premier coup. Et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'il y a plusieurs raisons rien que dans cette phrase-là. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je précise que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Pourquoi tu ne vas pas rencontrer la bonne personne du premier coup premièrement, premièrement, parce qu'il n'y a pas la bonne personne. Il y a les bonnes personnes. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu n'étais peut-être pas arrivée euh, ou tu n'as pas chopé encore le, le truc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fantasme, de la bonne personne, de l'unique personne qui serait fait pour nous, et tout cet imaginaire euh, qu'on retrouve dans les films d'ailleurs euh, euh, qui serait là, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas dans le bon sens, parce que ça nous laisse croire qu'il y aurait une seule bonne personne. Je ne sais pas si tu vois la pression déjà, parce qu'il faut encore la rencontrer sur cette planète, la bonne personne, tu vois. Donc, ça nous fait une pression juste énorme. Euh, et surtout, ça fait qu'on est toujours en quête quelque part, de se dire, ah ben non, mais il y aurait peut-être encore mieux, il y aurait une perfection, quelque part, qui serait la bonne personne. Et du coup, on se ferme énormément de portes et on n'est pas vraiment dans cette ouverture à la rencontre. Donc, tu ne vas pas rencontrer la bonne personne du premier coup parce qu'il y a les bonnes personnes. La deuxième partie de ma réponse, c'est du côté du premier coup. Pourquoi est-ce que tu voudrais rencontrer, si ce n'est par peur, une personne du premier coup Quel est le problème à faire des rencontres Et ça, c'est quelque chose que j'aime dire, c'est que, des rencontres amènent la rencontre, amènent la relation amoureuse que tu vas vouloir avoir. Euh, en fait, moi, je sens que c'est, encore une fois, parce que tu as très, très peur, parce que tu veux te rassurer tout de suite dans cette première rencontre que ça serait la bonne personne. Mais en vrai, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun, aucune forme de réalité ou de réalisme. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment t'inciter à être dans cette démarche de rencontre par l'envie. Non pas par la peur. À chaque fois que tu vas croire vouloir des choses ou que tu vas faire des choses à partir de la peur, tu ne seras pas dans la bonne démarche pour rencontrer l'amour. Et ça, c'est important que tu l'entendes. La bonne démarche, si je reprends l'essence de ta question, la bonne démarche, c'est « je vais m'ouvrir à des rencontres » pour être dans cette curiosité, dans cette découverte et pour petit à petit, s'il y a des rencontres qui me parlent le plus, pouvoir les faire avancer. Et c'est comme ça que tu vas rencontrer l'amour. Euh, et il n'y a pas de mal à ça, parce qu'on est au-delà du fait que peut-être sur telle ou telle rencontre, ça ne serait pas une rencontre amoureuse. Euh, pour être dans une rencontre amoureuse, encore faut-il être dans cette ouverture à l'humain. Et rencontrer des personnes, c'est quelque part s'enrichir de l'humain aussi. Donc, c'est des, chose, des choses qui vont être très positives pour nourrir tout ce qui a besoin d'être nourri chez toi pour être dans la rencontre amoureuse. Donc, vraiment, Smile, je t'encourage à, à, à revoir... Le filtre justement que tu mets sur les choses avec ces deux paramètres que je viens de t'apporter parce que ça va changer beaucoup de choses à la suite et surtout si tu veux faire une très belle rencontre amoureuse. Voilà, on arrive déjà, c'est passé comme à chaque fois extrêmement vite. On arrive à la fin de ce live. On a vraiment essayé de prendre un maximum de questions. Merci beaucoup pour toutes ces interactions, tous ces échanges, toutes ces questions qui m'ont permis de, de donner une belle matière à vous tous qui êtes là en live et puis à vous tous qui allez regarder le replay. Euh, un grand merci à nouveau pour Mythique, à Mythique pour sa confiance. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez retrouver déjà ce replay au mois de janvier. Les autres replays euh, à l'endroit, effectivement, à l'emplacement où vous, vous pouvez retrouver les replays sur Mythique. Et puis surtout, il y a une super nouvelle les amis, c'est qu'on va se retrouver l'année prochaine pour d'autres live coaching, pour plein d'autres conseils et que tout de suite, là maintenant, vous allez pouvoir poursuivre la soirée en vous connectant, à l'Afterlife Coaching, qui est une live room, où vous allez pouvoir continuer peut-être les échanges. Peut-être que ça, euh, tout ce qu'on s'est dit ce soir, ça va évoquer des choses en vous, que vous avez envie d'échanger avec d'autres. Et, et je vous propose bah, de profiter, de mettre à profit tout ce qu'on s'est dit par cette opportunité immédiate de faire des belles rencontres. Je vous dis à très vite, à l'année prochaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes dans le bon esprit qu'on a vu ensemble ce soir. Et j'ai très, très hâte de vous retrouver.